Bonjour tout le monde. Je suis en compagnie de. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit là Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit là Ils ont une nuit de retard, ils nous ont fait le coup parce que nous on attendait ça la nuit dernière. On va vous parler des annonces qui sont qui ont été faites cette nuit sur le super live de AMG qui qui a planté. Ça rassure. <rire> Je... non, on n'est pas tout seul à, à, à se planter euh, Juste une petite parenthèse là-dessus Il euh, y a beaucoup de gens qui, qui, qui, qui parlent de ça sur, sur les réseaux Bon pff, ça arrive, c'est vrai qu'il y a une petite polémique sur la façon dont AMG est en train de présenter les choses euh, euh, Le qualitatif Alors il y, y, y, y a deux clans, il hein. y a ceux qui s'inquiètent du qualitatif des présentations Et il y a ceux qui sont contents qu'il y en ait euh, donc, euh, je fais partie des deux camps, c'est-à-dire que je m'inquiète du qualitatif des euh, des présentations et, et je vous expliquerai pourquoi. Et je suis content qu'il y en ait, mais ça m'inquiète, tout simplement parce qu'en fait, ce qui, je moi, je subodore que ce qui est en train de se passer, c'est que AMG est en train de vider les cartons de, de FFG en fait. C'est-à-dire que là, ils sont vraiment en train de sortir tout ce que euh, tout ce qu'ils ont euh, récupéré de FFG. Et de mon point de vue, ils vont peut-être un peu vite dans euh, dans la dans, dans les présentations. Je sais pas comment tu tu vis la chose. Alors évidemment. La communauté, elle le vit plutôt bien, mais euh, ne prenez pas forcément euh, l'habitude. Je serais heureux de me tromper, je serais heureux d'avoir tort, mais je dirais juste ne prenez pas trop l'habitude qu'il y ait des annonces comme ça euh, aussi récurrentes. Moi, la façon dont je perçois la chose, c'est qu'ils sont vraiment en train de vider les cartons et que quand ce sera à eux de présenter leurs produits, euh, on va peut-être avoir un petit, un petit recul euh, dans, la, dans la fréquence. Alors. Il y a effectivement pour Crisis Protocol beaucoup de sorties et, et très régulières. Gageons que euh, AMG saura être régulier euh, pour, euh, pour Star Wars. En tout cas, je pense qu'on qu qu l'espère tous. Pour ce qui est du live qui a coupé, pff, ça nous est arrivé tellement de fois de galérer sur les lives, hein. tu confirmes Toto, qu'on va pas on va pas leur jeter la pierre et puis ben ils s'amélioreront du moment qu'ils font leur boulot sur les figurines. Moi c'est ce que je leur demande. quoi. Hein. Je sais pas quelle est ta vision euh, sur ces sorties, sur euh, la, la, la fréquence à laquelle ça sort, la rapidité à laquelle les annonces tombent toi, bah Déjà sur la forme, rien que sur la forme, euh, euh, on était habitué à quelque chose de très quali de la part de, mm -hmm. de AMG avec des, des lives euh, tous les trois mois à peu près pour présenter les nouveautés. C'est-à-dire ouais. qu'on qu avait les nouveautés à peu près trois, quatre mois avant qu'elles sortent, ouais. euh, au moins le visuel des figurines et euh, euh, quelques petites pincées de, de leaks à chaque fois. Ouais. C'était quelque chose qui était très bien fait sur un plateau euh, avec euh, 3, 4, 5 intervenants. Mmh. Euh, C'était avant le Covid aussi, hein. attention. Ouais. C'était avant le Covid. Ouais, bah, euh... Ce qu'on sait, c'est que AMG, c'est un petit studio pour le moment. Il y a énormément de postes ouverts. Donc il faut, il faut leur laisser un peu de temps, je pense. Il faut leur laisser un peu de temps. Moi, le seul, la seule chose qui m'embête par rapport à ça, et après on va passer aux choses sérieuses, c'est que quand on va sur le site d'AMG, il n'y a toujours pas de faction, euh, de section sur le site pour Star Wars. En tout cas, j'en ai pas trouvé. Euh, C'est-à-dire que quand on va sur le site d'AMG, c'est quand même, malgré tout, un site exclusivement euh, Crisis Protocol. Et je trouve que de ce côté-là, il y a un gap à franchir. Il faudrait qu'ils le, qu le passent, même si sur leur Facebook, euh, ils, sont, ils sont totalement à jour. Allez Maintenant, euh, stop euh, de ce côté-là. Euh, on reste extrêmement content qu'il y, qu y ait des annonces de produits. Et, et, et quelles annonces Ce que je vous quelles propose, c'est <rire> ce qu'on regarde d'abord les figurines dites orphelines, c'est-à-dire les figurines que, qui ont été présentées euh, ces, ces, ces trois derniers jours sans forcément qu'il y ait de cartes associées. Quoique. Et on ne pourra pas en parler. Et puis, euh, ensuite, on verra euh, donc la AA5. Ensuite, on, on parlera de la latte. Et puis, on terminera par euh, le feu d'artifice euh, vert et violet. Euh... L'immonde petite créature verte. L'immonde petite créature verte. Et euh, j'expliquerai, euh, j'expliquerai, euh, j'essaierai de répondre à certaines questions qui m'ont été posées euh, à propos de Yoda, à savoir pourquoi il n'a euh, qu'une faction et qu'une seule carte. En fait, c'est. Totalement cohérent, euh, mais on y reviendra euh, en temps voulu. On va commencer par ces deux Wookiee là euh, qu'on a vus. Alors forcément, il y a des espoirs. Alors déjà, au niveau des figurines, hein, on en a une qui a été présentée pas peinte, avec deux, deux grosses serpes dans la main, avec des dress -lock et tout ça. Euh, ça reste un guerrier euh, très très lourd, à mon avis, ça va, ça va, ça va taper fort. Il euh, y aura, euh, aura euh, peut-être la possibilité d'attaquer, euh, de faire une double attaque en mode pistolero, mais peut-être au corps à corps, je ne sais pas, on verra. Ou en tout cas, la possibilité d'utiliser ces deux armes euh, ces deux armes au corps à corps, ça c'est certain. Et puis on en a un deuxième avec un espèce, de, espèce de groupe, pistolet à la Halo c'est vraiment le, la même arme que <rire> ce qu'on retrouve dans Halo avec, avec le doigt pointé donc de toute évidence doigt pointé égale commandant enfin euh, en tout cas chef de section ouais. euh, clairement hein, euh, à chaque fois qu'on a eu une figurine avec un doigt pointé il euh, y avait les troupes avec euh, donc on peut rêver d'une nouvelle boîte euh, de Wookie enfin on en aura deux de là à partir sur une armée exclusivement Wookie je pense qu'il ne faut pas rêver mais euh, là, euh, je vais te laisser la parole. Je pense qu'on peut rêver à effectivement peut-être un agent Wookie et puis euh, et puis deux boîtes de troupes avec celles qu'on a déjà. Ouais, ouais, ouais. Il euh, y, y a eu un gros sujet l'année dernière autour des sous factions. Hein, on en parlait tout à l'heure, euh, où euh, où les créateurs du jeu nous ont annoncé des sous factions. Et ça a été euh, modéré, on va dire, en, en septembre par le, le créateur du jeu qui disait que les sous-factions étaient déjà là. Hein. Les mmh, sous-factions, mmh. c'est Clan c'est Inferno, mmh. c'est des choses comme ça. Donc, je, je crois, j'ai du mal à croire euh, qu'on aille plus loin que ça avec des règles spécifiques euh, pour des groupes de cartes. Voilà. Mmh, mmh. Bon, après, on a une... Deux, vie. trois cartes. Hein. Oh. Maintenant, euh, on peut avoir des surprises. Ça pourrait être très sympa aussi. Hein. Ouais, je, moi, j'aimerais bien qu'il y, qu y ait du Gungan qui sort maintenant. Ça peut être euh, des factions extrêmement agréables à jouer aussi. Euh, bon, on avait clairement... Qui a été annoncé. Ouais, ouais. En, en tout cas, ce qui a été annoncé, c'est euh, des guerriers hukis. Mmh. Et, euh, des, euh, et euh, un vaisseau euh, biplace euh, des hookies. Oui, voilà. c'est ça en oui. mode harceleur. Euh, voilà. Oui, c'est ce qui a voilà. été liqué. Est-ce euh... qu'il y aura un, un commandant avec Ça serait cool. On attend d'ailleurs un petit commandant avec les, euh, avec les Infernaux. Enfin, pardon, avec les Vrennes. Ce ouais. serait sympa, en plus de Sabine. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y aura plus bah, On l'espère. Hein. On aimerait bien avoir du poil. Plus de poil. <rire> oui, en plus, la V2, euh, la V2 euh, elle... elle, elle, elle... Elle tend vraiment vers ça. Hein. Quand on a lu ensemble les, les dernières mises à jour, on a, on a quand même senti qu'il y avait une envie de charge. Alors, tout ça, ça va avoir la charge, hein, de toute façon. Ça va, avoir, ça va avoir de la suppression qui va déclencher des effets de charge ou des choses comme ça. Enfin, je pense qu'on va rester classique sur les bookies, mais je pense que c'est assez fraîche d'avoir comme ça des boîtes, des boîtes avec des nouvelles poses. Donc, on ne on va, va pas cracher sur, sur l'affaire. Les, les deux droïdes séparatistes. Euh, là aussi, euh, qu -ce qu toi, qu'est-ce que tu projettes euh, Bon, il y a le ManiaGarde avec, euh, avec son bâton euh, énergétique, euh, ça, va, euh, ça, va close, euh, ça va close à fond. Est-ce que ça va pas faire un double effet avec les BX Bon, qui reste à mon avis assez fragile. Là, on aura peut-être quelque chose d'un peu plus tanky. Comment tu perçois ces deux sorties, toi, au niveau, euh, niveau droïde Moi, ouais, je pense qu'on aura quelque chose d'assez similaire aux gardes rouges, hein, les gardes mmh. impériaux rouges. Mmh, mmh. Ça, ça va être un peu la même idée. Donc, on, on sera sur quelque chose qui aura gardien, ça c'est sûr. Quelque chose qui défendra en rouge, ça c'est à peu près sûr aussi. Il mm. euh, y a un flingue aussi, donc euh, comme pour les gardes rouges, il y aura peut-être euh, un petit truc qui pique quand même à portée deux. Un petit pic, ouais. Mm. ouais. Et, euh, et puis forcément, une amélioration d'arme avec euh, l'arme électrique qui, qui donne charge, et, euh, ou pas d'ailleurs, hein, peut-être que ça sera directement dans l'unité, mais euh, au moins avec euh, immune perforant. Mm. Je pense moi je vois bien ça. D'accord. Bon voilà, on a fait le tour en fait euh, des figurines qui étaient euh, dites euh, orphelines. On va attaquer le, le, le, le gros morceau. On va, euh, je te propose commencer avec le A à 5 et euh, oui. on l'avait déjà vu dans le premier live, euh, <rire> le premier live avec euh, avec les cheveux colorés, euh, le homemade comme on dit, un peu comme nous en même temps, on est homemade aujourd'hui. De oui. hein. toute façon, on est on est trop loin euh, l'un de l'autre pour pouvoir se, se retrouver. Là, on le découvre peint. Euh, on transforme l'essai, pour moi, visuellement. Oui, euh, oui. Euh, tout le monde, tout le monde avait, euh, avait eu pour effet « Berk, est-ce que c'est moche ?» Mais c'est du moche à la Star Wars, quoi. C'est ces fameux vaisseaux moches de la, à, à la Star Wars qui font qu'au final, on les kiffe et qu'on les surkiffe, quoi. Bah ouais c'est ça. On sait qu'il y a eu une grosse perte de technologie pour les civils euh, entre l'ère des clones et l'ère euh, de l'Empire. Mmh. Donc forcément tu te retrouves avec des. à chaque fois avec des vaisseaux qui ont 50 ans, un peu rouillés, un peu dégueulasses. Euh... Mmh. Bon, ouais. Et puis ça va bien avec les rebelles, hein, les... Le vaisseau bourré de... de troupes qui viennent à l'assaut un peu à l'arrache euh... avec le couteau entre les dents. Moi ça me, Moi, ça me fait kiffer et je... Je... je pense que je sais pas comment on fera, mais j'ai des idées et des envies. J'ai surtout des envies plutôt que des idées. Mais euh, si j'arrive à voir avec, euh, avec le partenaire, on essaiera de faire gagner une boîte de ce, de ce vaisseau-là à l'issue d'un concours peinture. Et je voudrais vraiment mais que vous vous défonciez sur la peinture en mode complètement délire... Euh, euh, voilà je voudrais vraiment un truc euh, un truc qui me fasse marrer quoi parce que je pense qu'il y, a, il, y a, il, il va y avoir des choses absolument extraordinaires en peinture qui vont se faire qui vont se faire sur ce A5 j'en suis j'en suis persuadé on va regarder pour ensemble euh, ouais vas-y dis-moi pour, pour la peinture moi je vais hésiter entre soit du vert camion poubelle ouais. soit la version euh, camping car parce que c'est un peu comme ça que je le vois moi. ouais <rire> camping car moi moi je pense que je vais faire la a team je vais faire je vais faire l'agence touristique avec, ah ouais, euh, bah oui, je vais sûr. le faire tout noir avec euh, avec la bande la bande rouge enfin euh, voilà je, je, je le veux je sais pas pourquoi Et depuis qu'il est apparu je vois le, le, la camionnette de l'agence touriste bon, ce sera l'agence touriste c'est ridicule hein, mais bon voilà on, on délire quoi allez on va se regarder euh, la carte que vous pouvez voir ici en français donc je vous rappelle que toutes les cartes qu'on va présenter aujourd'hui vous pouvez les retrouver également euh, sur le tipeee euh, en téléchargement euh, c'est pour récompenser les gens qui, qui nous soutiennent régulièrement puis vous êtes de plus en plus nombreux donc euh, voilà c'est une toute petite récompense mais moi, je pars du principe que si vous nous soutenez, vous devez avoir des petits, euh, des petits jokes, quoi, des petits, euh, des petits, euh, des petits privates comme ça. Euh, D'ailleurs, je vous rappelle que euh, les tipeurs, ils ont eu euh, le droit à euh, l'exclusivité sur la partie euh, Anakin, qui sera peut-être déverrouillée d'ici, euh, d'ici quelques semaines, mais pour l'instant, elle est exclusive euh, sur le, sur le Tipeee. Euh, camion speeder AA5, on est sur un coup à 75 points. Euh, bon ça reste, ça reste assez raisonnable Par contre euh, on est sur du euh, 8 en vie et puis 6 en mécanique en défendant en blanc Là on est peut-être un petit peu timoré euh, Moi j'aurais vraiment euh, imaginé quelque chose d'un de, de, de, peu plus, peu plus euh, balèze Tu l'as dit euh, on est sur une configuration euh, d'étournement de machines euh, euh, civiles en, en, en guerrière, d'ailleurs on le voit tout de suite puisqu'il n'y a pas d'armes nativement ça aussi c'est la première fois hein, c'est une des premières fois qu'on voit qu'on voit un, un, un format comme celui-ci me semble-t-il on va quand même euh, transformer les adrénalines en, en défense, on se déplace que à 1. Euh, par contre là où moi ça me gêne en fait ce profil que je trouve très bas en vie c'est que c'est exactement le même profil pour euh, euh, la latte euh, de l'Empire, alors en même temps c'est cohérent parce qu'elle, elle vole et euh, donc un objet volant est toujours plus fragile qu'un qu qu objet euh, au sol. Mais euh, voilà, il euh, y a quand même un peu des réticences. On se défend en blanc avec 8-6, euh, ça fait pas beaucoup. Même si on ne le paye pas, euh, si on saigne pas euh, de la mort, 75 points, ça te paraît cohérent. 75 points ça me paraît encore un poil cher, je pense, ouais. pour l'utilité qu'il peut avoir. Surtout qu'il va euh, falloir garder derrière. derrière. Ouais, ouais, ouais, on en parlera juste après. Mais ce qui me dérange moi c'est euh, le dé blanc. Euh, en effet sur la latte on viendra peut-être dessus tout à l'heure parce que c'est quand même un vaisseau de guerre hein, que mmh. défendre en blanc j'ai exactement le même grief sur le TRTT hein, qui défend aussi en blanc euh, ok 11 points de vie mais il défend en blanc et c'est un peu, un peu frustrant parce que lui par contre c'est un vrai véhicule de guerre celui-là bon, c'est le camping-car de la familiale donc bon, pourquoi pas le blanc mais... on verra bon, pour bon. la latte qu'elle a, a un avantage c'est qu'elle ne peut pas être touchée par les tirs à, court, à, à portée 1 là aussi on, mmh. est, en, on est en cohérence du truc et c'est peut-être le petit truc qui fait, voilà, moi je suis un peu plus puissante que, que le AA5 5 je, euh, je vais lire les, les, les, les mots euh, les mots clés euh, de la carte. Bon bah on va avoir armure, hein, évidemment. Hein, euh, il faudra, il faudra euh, faire du critique pour, euh, pour la taper. On va avoir la, la sustentation, excusez-moi, euh, terrestre, où on va pouvoir donc reculer et faire euh, et se mettre en attente, hein, de, de, de, de ne pas bouger euh, le véhicule. Donc là aussi c'est intéressant. On n'a pas le mouvement obligatoire. Mouvement obligatoire qui est quand même devenu maintenant super intéressant avec la v 2 mmh. puisqu'on le fait avant ou après, et puis on gagne toujours un couvert. Donc finalement, est-ce qu'on est content d'avoir cette euh, substantation terrestre Je ne sais pas, mais on traduit encore le fait qu'on est sur une grosse camionnette. Et puis, bah, vous êtes considéré comme un véhicule terrestre par les autres unités, ce qui sous-entend que quand le bonhomme va se déplacer, il va, euh, il va pousser tout le monde. Oui, c'est ça. Euh, redéploiement, donc euh, avant ou après avoir effectué votre déplacement vous pouvez faire un pivot, là aussi c'est du connu On a le transport 1 fermé, je vais te laisser euh, parler de ce sujet là, je voudrais juste euh, terminer en disant qu'on a le point faible 2 arrière Donc tant que vous défendez, si le chef d'unité de l'attaque se trouve euh, sur votre arc arrière, la réserve d'attaque gagne impact 2 donc très mmh. très très fragile euh, à l'arrière, euh, c'est souvent quelque chose qu'on oublie quand on joue, c'est-à-dire qu'on euh, a, on, on a rarement l'occasion de contourner le point, j'ai rarement vu euh, euh, ce genre de choses se faire, ça arrive, mais c'est vrai qu'il faut, faut bien le garder en tête. Transport 1, qu'est-ce qu'on en dit Alors on, on peut commencer par ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur cette euh, carte-là, transport 1 fermé, j'ai envie de dire enfin, mmh. enfin les rebelles ils vont pouvoir emmener des choses euh, tranquillement euh, en face euh, transport 1 fermé, donc ça veut dire que quand tu as une unité dedans, peu importe le nombre de figurines, c'est une unité, mmh. et eh bien tu vas pas pouvoir te faire viser par les attaques de tir ou de corps à corps. Mmh. Donc tu vas pouvoir euh, blinder ton, ton, ton a 5 de Wookie par exemple, hein, mmh. pourquoi pas, mmh. et puis le faire foncer dans les lignes adverses. Et euh, on a vu un truc euh, vachement intéressant c'est qu'il a un socle ovale, ouais. les socles du Char TX. Ouais. Ce qui fait que même s'il a une vitesse de 1, euh, rien que le char, il est plus grand qu'une portée 1. Mmh. Donc au final, bah, tu, fais, euh, tu, tu en deux actions de mouvement, tu as traversé la table. Mmh, mmh, mmh. Et on voit aussi qu'il a un, un slot d'amélioration en pilote. Et on peut lui mettre le pilote Azadi qui lui permet d'augmenter de 1 sa vitesse mmh. euh, pour un mouvement. Donc là, tu arrives sur un mouvement 2. C'est-à-dire que tu traverses 3 cases. 3, 3 portées 1 en un mouvement. Donc ça commence à faire vraiment très très rapide. Mmh. Euh, je, je te rejoins complètement sur le point faible arrière. Le point faible arrière, étant donné que tes véhicules resté plutôt à l'arrière de l'armée, ouais. c'était assez rare de te les faire euh, contourner. Là, lui, là, il va foncer, avoir... il va se bah ouais Là, il va foncer et euh, bah, une fois qu'il est dedans, bah, il va se faire tirer à l'arrière. Et ça va devenir compliqué parce qu'en effet, il est encore sur un dé blanc. Euh, ok, tu, tu convertis en adrénaline, mais tu vas te bouffer du Impact 2 à chaque fois. Et là, ça va devenir compliqué. Est-ce que c'est pas une barge de débarquement euh, qui est euh, condamnée à être détruite euh, tour, euh, tour 3, voire, euh, voire tour 4 Enfin, euh, ouais, ouais. Ouais, ouais, 4, 4, 4 4, à 4 ou 5, elle sera morte quoi. Ouais, moi je pense même plus tôt, hein, je pense même plus tôt. Euh, En plus, elle a un petit défaut, c'est qu'elle est, qu est donc, sur ce fameux socle ovale. Ouais. Et en plus, tu es sur un, une figurine qui est énorme. Mm. Elle est très haute, elle est très longue, très large. Mm. Du coup, ça va être très très dur de la cacher complètement. Ouais, ouais. Et on sait qu'à Légion, dès qu'on voit un petit bout de ta figurine, paf, on peut tirer dedans. Donc euh, je pense que tu vas devoir la déployer quand même euh, assez en avant pour pouvoir débarquer très rapidement ce qu'il y a dedans. Tour 1, elle va foncer. Tour 2, tu vas débarquer et tu vas rentrer dedans. Mais ton véhicule, il ne va, va pas vivre beaucoup plus longtemps que ça, je pense. Tour bah, 2, tour 3, moi, je pense pas... Euh... Il faut espérer que ce qui va débarquer euh, du A à 5 va assez monopoliser l'attention pour lui permettre à elle de faire autre chose, mais une fois qu'elle aura débarqué ses troupes, elle va faire quoi Voilà, quoi. Elle va être... on va voir, elle a une carte d'armes qui, euh, qui a été révélée, mais au niveau armes, c'est pas non plus l'objet le, le, euh, qui va te sauver la mise, donc euh, après, qu'est-ce qu'on qu qu va faire avec... Euh, avec... Admettons, je, voilà, je, je, je dégueule mes, mes wookies sur la table, ça monopolise l'attention du joueur en face, toi, tu te rends compte que ça tient encore pendant un tour, un tour et demi Qu'est-ce que t'en ouais. fais ton A5 vide Tu me demandes une petite recette improvisée là hein Ouais, je te... ouais, moi je te, moi je, eh te... Bah je te dis. Moi je te pique direct mon ami. T'as qu'à pas être aussi bon. C'est simple. Co comment moi je la jouerai Tu la bourre de Wookie. Ok Ouais. Là t'es content. Tu fonces tout droit. Ça Bim. pue dedans du coup. <rire> ah bah dedans ça va sentir le faux. Enfin le. <rire> bon bref. Tu fonces dedans. <rire> tu t'arrêtes au milieu de l'armée adverse. N'oublie pas ta Overground. Enfin, sustentation terrestre. Ouais. Du coup, tu vas coup, déplacer tout le monde. Mm. Tu vas essayer de couper l'armée en deux adverses. Mm. Tu vas débarquer les Wookiees d'un côté. Et le véhicule va avoir uniquement comme rôle de couper l'armée en deux. Ouais. Parce que tu peux pas passer à travers. Hein. Ouais. Et du coup, tu vas. Par exemple, pour un clone, c'est horrible parce que tu vas plus être à porter un de tes potes. Mmh. Du coup, il n'y a plus de partage de tokens. Pour du droïde aussi, il n'y aura pas de, aura pas de pro propagation d'ordre. De, de, de, Exactement. Si tu vas va couper en deux. Ouais, mmh. ouais, ouais. Plus la petite suppression que tu mets gratos avec. Mmh. Donc, tu, tu vas avoir une armée qui va être coupée en deux et les Wookiees qui vont commencer à faucher tout un flanc. Mmh. Parce que le Wookie va faire son mouvement, sa charge. Au pire, à la fin du tour 1, tu as mis ton véhicule, il explose. Les Wookiees, se retrouvent à poil. Mais eux, ils vont avoir un ordre ils vont avoir une blessure parce que quand tu es dans un véhicule qui explose tu te prends une blessure, mmh. et là, ils deviennent encore plus forts parce qu'avec une blessure, ils lancent un des rouges en plus. Voilà, ils vont s'énerver. Et là, hein. boum, tu rentres dedans. Mmh, mmh. <rire> Ma petite recette, c'est de les jouer par deux, avec deux hookies. Comme ça, t'arrives, tu fais un gros mur entre l'armée, et tu débarques d'un côté, tu rases tout un côté. Ah, d'accord. Tu débarques pas ah. des deux côtés, pour toi. Ouais, ouais, moi, je, je nettoierai un côté, et, euh... et puis, bah, voilà, quoi. Après, t'es sur un mur qui devient quand même assez solide parce que t'es sur 16 points de vie avec armure. Euh, là, ça devient un peu taquin... Euh... <rire> Et euh, ça me permet de rebondir sur l'amélioration de pilote qui a été euh, révélée aussi, mm -hmm. qui est euh, Shrive. Ouais. Donc il y a un une force spéciale rebelle, ouais. qui vous lui gagne. donne Field Commander. Voilà, vous euh, gagnez vous gagnez, euh, vous gagnez, euh, commandant des opérations. Après qu'une carte commandant euh, neutre allié a été jouée, euh, vous pouvez être nommé commandant. Et puis sinon, il aura comme action euh, gratuite. Euh, choisissez une unité soldat allié euh, que vous transportez ou située à 1-2, donc genre après débarquement, et euh, elle gagne un pion esquive. Et elle peut gagner, cest à dire qu'elle n'est pas obligée, elle peut gagner un pion de suppression. Donc tu, vois, tu vas avoir des Wookiees qui vont être dedans, ils vont avoir leur pion esquive. Une suppression, si jamais ça explose, ils vont avoir un, un petit couvert, mmh, on ne sait jamais. Mmh. Et euh, ce qui est vachement intéressant, c'est que c'est un véhicule qui va aller très vite tout droit. Et donc les unités qui vont être dedans vont être très loin du commandant. Mmh. Donc elles ne vont pas pouvoir recevoir d'ordre. Mmh. Et à mon avis, cette carte-là, justement, elle te sert à pouvoir donner un ordre au dernier moment à tes Wookiees pour qu'ils puissent jouer en premier et boum, direct rentrer dedans. Ouais, on a vu des Wookie, un Wookiee pleine balle. Euh, ça peut one-shot une unité de clone et aller réengager une deuxième unité de clone derrière. Mmh. Ouais, du coup, t'as pas, pas, pas l'angoisse de te dire si je, si je pars tout seul en, en, en solitaire devant, je vais, me, je, vais me, je vais me retrouver tout seul de l'autre côté de la rive, en fait. Effectivement, tu vas te retrouver tout seul ou de l'autre côté de la rive, mais avec cette carte de commandement, tu vas quand même pouvoir toucher tes ordres. Euh, quand je débarque comme ça, euh, mes Wookie, qu'est-ce qu'ils auront le droit de faire ils sacrifient l'intégralité de leur action pour, euh, pour sortir ou alors, euh, ou alors ils ont la possibilité d'en faire, euh, ça ne leur coûte qu'une seule de leurs deux actions ouais, c'est une action désembarquée. Mm -hmm. Donc euh, bah, tu fais ton action désembarquée, dé c'est-à-dire que tu vas coller ton hookie euh, contre le socle de la figurine, mm -hmm. tu vas faire un petit mouvement 1 mm -hmm. et après tu vas pouvoir jouer normalement. Donc après faire une charge par exemple. D'accord, donc euh, tu vas pouvoir jouer normalement tes deux mouvements, ou alors tu ne peux jouer... Un moment, bon, voilà, un hein, on est d'accord. C'est la première action qui sera de débarquer et d'avancer euh, de 1. Comme j'aurai avancé de 1, je vais gagner la charge. On est bien d'accord Non, oui. hein Et donc du coup… Alors euh, non, pas sur ça. Pas pas sur sur ça d'accord. Alors, alors après, non. je fais un mouvement et en faisant mm. le second mouvement, je vais gagner la charge et donc je pourrais, je pourrais sans aucun doute, si j'ai bien posé ma camionnette, close euh, pas mal de monde euh, qui sera en panique. Ah mon Dieu, Ah vous-tu bah, <rire> Tu vas te prendre des poils qui tape à 8 des noirs, 1D rouges, ah, ouais. 1 des rouges, perforant 1. Parce que tu auras mis poussé offensif dessus, donc tu auras un pion visé en plus. Ils vont avoir donc une esquive, enfin bon, bref, allez hop, <rire> allez gars, allez-y les amis <rire> Et donc si en mets deux, c'est encore plus cool, euh, c'est vachement cool, t'es sur, euh, sur un, un, un groupe d'attaque extrêmement disruptif pour l'adversaire. adverse, et notamment sur les clones, ça va piquer, et sur les impériaux aussi d'ailleurs, hein, parce que ça va te permettre de nettoyer les petites activations, les mortiers, ouais, les conneries ouais, comme ouais. ça, ouais. enfin bon, bref. On, on, on parle parce qu'elle a été révélée la conversion euh, laser drone, on parle bien de conversion, donc on est bien sur une arme qui n'est pas native sur le, sur le véhicule ah. qui n'a a rien, rien à y foutre. Bon ça va tirer à 1-4 la, la, la, la, la, la, les trois couleurs euh, rouge, noir, euh, noir et blanc, et puis ça va ça va faire du critique euh, du critique 1. J'ai presque envie de dire qu'on en a pas besoin en fait de cette carte-là. Bah non parce que ça veut dire que ton unité elle va rester plutôt en arrière, enfin ton, ton A5 il va rester plutôt en arrière et puis 3D franchement euh, c'est pas, pas tip top. Ben Alors ouais. t'as un rouge, un noir, un blanc, mm. euh, tu tires souvent sur des unités qui sont à couvert lourd donc ils vont te faire sauter deux touches mm. donc il faut que tu chopes un critique en fait pour faire quelque chose. Mm. Mm. Ou ouais, que... okay, on on l'a dit, elle n'est pas faite pour ça Elle est faite pour charger cette, cette carte hein, On est, on est d'accord Allez on va passer, je te propose à la latte Qu'on va forcément ouais. euh, aborder peut-être un, un petit peu plus vite Puisque de toute façon euh, elle, a, elle, est, elle est quasi euh, le miroir Quasi euh, le miroir du AA5 En tout cas pour ces cartes d'amélioration Mais on, on verra ce qu'on peut en faire On va parler de la, de la figurine qu'on a vue du coup Peinte avec un beau gris et, et, et du beau bleu euh, Bah là euh, même, même sanction que pour le AA5 Rassuré. Euh, moi, je trouve. Voilà, la figurine ne me plaisait pas de, de prime abord. Quand on l'a vue euh, monter, mais pas peinte, euh, j'étais un peu plus rassuré. Et puis là, quand on la voit sur son socle et, et bien peinte, d'ailleurs, je voudrais faire une, une petite, euh, petite remarque. Je trouve que les peintres euh, qu'ils ont en ce moment, ils assurent vraiment. Euh, sur ce qu'on a vu, alors je parle pas des peintres en live, hein. je parle des peintres qui préparent des figurines pour prendre les photos. Je trouve qu'ils assurent vraiment, je trouve que le aa 5 et, euh, et la latte sont vraiment euh, vraiment superbes. Voilà, pour moi, on est sur euh, sur des figues qui euh, qui seront euh, très inspirantes. Je ne sais pas si toi ça te fait rêver. Bah en fait, euh, en termes de, de peinture, c'est vachement intéressant. Surtout pour la latte, parce que tu as plein de, de boue un peu partout, mmh. des pièces d'armure, des choses mmh. comme ça. Donc en peinture, tu peux vraiment t'éclater. Et euh, je rebondis sur ce que tu dis sur la qualité des figurines. On, on passe encore un cran de qualité, à mon avis. Et on va en passer un deuxième. Je reviens sur le Mania Garde, mais qui est absolument exceptionnel en termes de design. Mmh. Mmh. Mmh. Euh, les bâtons qui crépitent au bout. Mmh. Moi, moi j'étais sur le cul quand j'ai vu cette figurine en me réveillant ce matin. Euh, je me suis réveillé tard. Oui, j'ai oui, vu. Ouais. Euh, non, mais elles sont vraiment magnifiques. Et là, le LAAT, le je le trouve vraiment super beau. Quoi. Ouais. Vraiment super beau. Ouais. En même temps, je, je, je rappelle pour ton esprit critique que tu aimes le char clone. Donc... Ah oui, moi je l'adore, mais c'est dans le cœur. <rire> je suis un fanboy, moi, qu'est-ce que tu veux eh, Je sais bien. Ouais. Allez, je vais, on va regarder euh, la carte. Alors deux profils, un profil pour euh, l'Empire et puis un profil pour, euh, pour la République j'en perds mon ouais. oreillette euh, profil totalement identique euh, ouais. bon moi ça aussi j'ai du mal, je trouve ça ça, ça me saoule cet effet miroir constant là. mais bref, donc 120 euh, donc on paye quand même beaucoup plus cher hein, euh, pour Star. là aussi du 8-6 en blanc euh, là aussi de l'adré euh, qui, va, qui va transformer en défense alors par contre on va se déplacer 2 donc ça c'est le, le, le petit plus on va avoir un canon laser euh, jumelé à 1 3 avec un rouge euh, 3 blancs mais que fixe avant c'est à dire qu'il n'y a, a pas de perforant il n'y a, a rien du tout de ce côté là euh, on va retrouver euh, l'armure par contre on va avoir arsenal 2 donc ça c'est quand même assez sympa c'est on va pouvoir euh, utiliser euh, les euh, les deux armes pour euh, pour attaquer euh, on va gagner un couvert 1 parce qu'on bah, est un objet euh, volant, donc euh, ça euh, c'est plutôt intéressant. Euh, on a une immunité, alors les immunités on viendra après, on va retrouver la substantation aérienne 2 cette fois-ci, c'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir passer au-dessus euh, de, euh, de tout ce qu'il tout, tout qu y a sur, euh, sur la table sensiblement. Euh, et, puis, euh, et puis on a euh, transport euh, 1 euh, fermé également. Je lis les termes de l'immunité qui sont intéressants, il est immunisé à la déflagration, c'est cohérent, on passe au-dessus, on est bien entendu immunisé au corps à corps, puisqu'on vole, et encore plus intéressant, on est immunisé aux armes à portée 1, donc bah là encore, on est dans la cohérence d'un véhicule qui nous passe au-dessus de la tête. Juste avant de te donner la parole, euh, on aura donc des pilotes euh, qui seront euh, sans aucun doute présentés avec, euh, avec ces deux cartes. Euh, oui. On va avoir la possibilité d'avoir euh, du comlink euh, pour pouvoir euh, se sauver, mais continuer à garder euh, des ordres. Et puis, nativement, là, on aura les, les, les armes lourdes euh, que l'on connaît déjà, en attendant qu'ils nous en euh, proposent de nouvelles. Complètement. Bah, que dire sur cette magnifique figurine. Euh, on commence peut-être par la partie impériale. Ouais. Euh, la partie impériale, on a donc un nouveau pilote, euh, le Gouverneur Price. A noter que les pilotes qui existent déjà ne seront pas compatibles avec la, la LAAT, parce que c'est des pilotes de véhicules euh, terrestres. Mm -hmm. Général Weiss, Amrab, et euh, le, le pilote du char, euh, le pilote d'élite. D'accord. Donc on pourra, on pourra que utiliser pour le moment, enfin de ce qu'on a vu, hein, peut-être qu'il y aura d'autres améliorations, mais euh, Gouverneur Price. Mm -hmm. euh... Bon après, euh, pourquoi pas, parce que un peu sur le même... On, on parle de Price peut-être Oui, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Price qui donne un peu le, le même effet que ce qu'on a vu sur le A5, c'est-à-dire euh, commandant de terrain, field commander, mm -hmm. commandant des opérations, pardon. Et euh, moi, ce qui me saoule un peu, c'est que on est sur un pouvoir qui va un peu desservir ton armée, parce que ça te donne en action gratos la possibilité de donner une visée, ça c'est cool, mais aussi une supre. Mmh. et là, tu es obligé de la mettre, ta supre. ouais et Ça fait un peu chier parce que tes troupes euh, côté empire, elles ont le moral 1, contrairement à d'autres armées, que je citerai pas. Et euh, bah, quand tu t'es une suppression en plus gratos pour gagner une visée, ça fait chier. Mmh. Ça fait vraiment chier. Mmh. Oui, là, là, la différence de la carte rebelle, on est obligé de la prendre. Euh, bah on est obligé, euh, oui, c'est ça, oui, oui, complètement. Hein Alors, est obligé après, la dans l'autre, c'était il peut euh, prendre une, ouais. une, une, un pion de suppression. Là, on, on, va être obligé, on va être obligé de la prendre. C'est peut-être aussi euh, l'idée de traduire que dans les impériaux, c'est marche ou crève, non Bah, ouais, ouais, ouais, mais bon, ça fait ça, c'est un peu emmerdant de, de, se faire, de se faire embêter comme ça. À noter que d'ailleurs, que Price, tu peux le mettre aussi sur un TRTT, tu peux le mettre aussi sur le Short X si tu veux. Hmm. D'accord. il bon, faut voir s'il y a des choses à faire euh, là-dessus. Euh, moi, je la trouve pas ouf, ouf, ouf. Un visé, c'est cool, mais bon. Euh, ouais. Ça coûte et, cher, quoi. Une et, suppression, ça coûte cher. Et, et Fox, t'en penses quoi Eh bah, ben Fox, euh, Fox, bah, c'est. On c choisir, un peu pareil, On va dire. choisir. On va choisir une unité de soldats alliés. Euh, là aussi, transporter ou apporter un deux. Elle gagne un pion d'adrénaline et mmh. peut retirer un pion de suppression. Elle peut cette fois-ci retirer un pion de suppression. Mmh. Ouais, tu vois, tu comprends pas trop pourquoi il y en a un qui en donne un et l'autre qui permet de t'en retirer un. Ouais, ouais. C'est pas. Ouais. Je comprends pas, tu vois. Je comprends pas. Après la latte côté clone, j'ai beaucoup plus de doutes euh, sur son efficacité parce que les clones, c'est, ça aime bien jouer en boule, tu sais. Ouais. Pour le moment le gameplay c'est comme ça. Peut-être que ça changera avec euh, mm -hmm. la figurine qu'on verra après, mm -hmm. qui sait. Mais en tout cas c'est, des unités qui aiment bien, euh, qui aiment bien euh, jouer en boule. Donc venir euh, placer des unités un peu n'importe où sur la table, c'est pas comme ça que ça joue les clones aujourd'hui en tout cas. Ouais. Peut-être qu'avec que... les hookies ça changera. Est-ce qu'il y a un intérêt à transporter du coup euh, quelque chose là-dedans Qu'est-ce que tu transporterais dans ta latte clone et qu'est-ce que tu transporterais dans ta latte euh, impériale bah Dans la latte clone, je vois pas. Je vois pas quoi mettre dedans. Ouais. Donc il faudra peut-être compter son arme... sur son armement qui a l'air quand même assez sympa. Il a... On a dit qu'il avait Arsenal. Son arme de base, c'est un rouge trois noir, portée 3. Bon, la euh, portée 3, c'est un peu embêtant, mais bon, pourquoi pas il a aussi accès aux obus mm -hmm. euh, des véhicules. Mm -hmm. Peut-être qu'il y aura de nouveaux obus dans cette, euh, dans cette extension, je ne sais pas trop. Mais c'est-à-dire qu'on a le droit à l'obus euh, qui donne deux rouges, un blanc, qui est sympa, qui s'appelle « High Energy Cell mm ». -hmm au but à haute énergie, je pense, et puis les deux autres qui sont un peu moins utilisés. Mais Est-ce qu'on va payer 120 points pour avoir ça, alors qu'on peut l'avoir autrement Ça fait cher. Hein Putain, ouais. ça fait cher. Ça mmh. fait cher. Mmh. Tu, tu préfères mettre du clone. En vrai, bah ouais. 120 points, c'est énorme pour ce que ça la fait. Troupe la surtout terre. pour le côté clone. Mmh. Parce va... que tu pas envie de mettre un Jedi dedans. T'as pas du tout envie de mettre un Jedi. Ouais. On va se retrouver avec, un avec euh, comme le T-47 dans ses débuts, quoi, le mal-aimé. quoi. Sortie, belle figurine, sympa, mais personne ne sait quoi en faire, et puis elle est restée dans les tiroirs un bon bout de temps. Avant, avant, avant d'être avant rabaissé au, niveau, au ouais, niveau du coup. De quoi. perdre 70 points. Ouais, c'est ça. Ouais, <rire> ouais 120, 120 points ça me paraît cher. Et, puis, paraît très, très cher. et puis dans l'Empire, tu chargerais quoi Tu vas me dire là aussi rien du tout Alors dans l'Empire, non, c'est un peu plus rigolo. Euh, tu peux mettre des scouts troopers. Ouais. Parce que les scouts troopers.. Euh... On rappelle que ça, alors tiens, vachement intéressant. Petit clin d'œil au bloco, socle... il va être content de t'entendre dire ça. <rire> ah bah ouais, ouais. <rire> Là, t'es sur un socle de T47, rond. Ouais. Donc qui est quand même assez gros, avec des encoches de tous les côtés. Mm -hmm. Et surtout, elle se déplace à vitesse 2. Mm -hmm. Donc c'est veut dire que toi, tu vas pouvoir charger tes scouts dedans, Tu vas pouvoir faire tes deux actions de mouvement avec ta, ta... latte, Et tu vas pouvoir venir les planquer quelque part. Et au tour d'après, ils vont commencer pour taper. Et là, tu vas pouvoir jouer des vraies escouades de, de scout hein, avec les 4 mecs plus l'arme spéciale. Ouais. Donc on parle de 10 dés noirs plus euh, perforant 1. Pff, 8 dés noirs, pardon. 8 dés noirs perforant 1, euh, sharpshooter, enfin tir d'élite. Venir pas, placer une unité comme ça sur le flanc et pouvoir euh, commencer à dégommer le flanc de l'armée adverse, adverse, ça peut être sympa. Aller poser des mines peut-être et pourquoi pas aller poser des mines, ouais. ouais. Quand tu viens, euh... ça te permet d'aller très vite d'ailleurs sur un objectif en face. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, euh... ouais c'est ça. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu, tu peux, tu peux bien, bien embêter les gens là. Récupère un objectif aussi d'ailleurs. Aller, hein. mm. aller ré... embêter une unité qui porte une caisse en fond de, en fond de map. Il y a plein de choses à faire. Avec. Côté empire, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Les gardes rouges aussi, c'est sympa. On peut infiltrer un... un vador en milieu de map et faire venir les gardes rouges très vite. Mm. Bon, il y, a... le... y a plein de. L'empereur aussi, hein, pourquoi pas Ouais, enfin, l'empereur Evador, ils auront d'autres moyens de se déployer, mais on peut pas le dire. Ah, <rire> Allez, on va passer au, au morceau. Tu T'es prêt Oh là, là. À manger ah non, Je suis pas prêt. Euh, je suis pas prêt. Tu sais les figues là qu'il y a en pâtisserie là en, quand tu vas en boulangerie. Tu prends une grosse figue rose avec plein de crème à l'intérieur, tu vois ce que je veux dire Moi, <rire> ouais, c'est ouais. carrément, carrément l'effet. Je t'en ai plein, plein de visages et été ton. <rire> <rire> On va regarder les, la, la, la, la figurine avant, euh, avant de, de s'exalter sur, euh, sur la carte. On a une figurine avec deux poses, euh, une avec euh, le, sabre, le sabre en l'air un peu sur un, un petit monticule et puis une euh, plus bas avec un effet, un effet de force comme ça. Moi, j'ai clairement euh, fait mon choix, ce sera sur le monticule euh, de toute façon hyper dynamique, avec le sabre en arrière en, en train de taper. Euh, bon, on va pas se prononcer sur, euh, sur la figue plus que ça, enfin moi, je vais pas me prononcer sur la figue plus que ça, parce qu'on n'est même pas sur une photo de la figurine, on est sur des, euh, sur des traitements euh, 3D, hein, on n'a pas encore... Alors il y a eu le live, que j'ai pas encore eu le temps de regarder, où on, on la voit, et de se faire peindre. Toi, t'en penses quoi, euh, de ce de ce j'ai trouvé la peinture sur le live dégueulasse. Ah, ouais, dégueulasse. Ouais, ouais, ouais. <rire> le Yoda Lando. Euh... Ouais, bon, c'était ouais. ignoble. Euh, moi, je, tu vois, bizarrement, je suis pas super fan de la pose des... Deux... Enfin, de la figurine dans elle-même. Je, je, je, je la trouve pas ouf, ouf. j'aurais c'est peut-être l'effet photo. Moi, j'aurais aimé quelque Par chose contre... de plus noble, mais bon. Bah ouais, ouais, ouais, un truc plus posé, tu vois. Mm, mm, mais mm. je crois qu'il y a une troisième pose avec une canne. J'ai cru voir passer ça. D'accord, ok. Euh, je suis... Bon. Euh... Par contre, euh, j'ai l'impression qu'il y aura deux figurines différentes parce qu'il n'y a aucun élément semblable entre les deux poses. Mmh. Donc il y aura, on, a, on sera peut-être sur une boîte avec deux figurines différentes. Mmh. Ah oui, oui je, ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc ça voudrait ouais. dire qu'on pourrait... Euh, ah oui, c'est intéressant. On pourrait le, monter... le torse est complètement différent hein, entre les deux. On pourrait, le monter, euh, on pourrait monter les deux alors en fait, ouais. Ah, c'est ouais. judicieux. Tu as peut-être deux différentes, tu vois. Ah, je ouais. pas fait attention à ça, ouais. On a bien deux têtes différentes. Ouais, on a bien deux têtes différentes. Ouais, ouais, t'as raison. Peut-être qu'on ouais. aura la possibilité d'avoir de, de, de, euh, euh, les deux. On va parler de la carte. Ce que je voudrais juste. Euh, oh il y a beaucoup de gens <rire> qui m'ont demandé euh, depuis hier est-ce qu'il sera euh, clone ou est-ce qu'il sera rebelle Évidemment, il est clone. Euh, sera ne sera-t-il que clone euh, Il faut bien savoir que quand on est présent dans Star Wars Légion c'est parce qu'on est un guerrier. Euh, un guerrier euh, dans le sens, euh, pas un combattant mais faisant partie d'une faction guerrière institutionnalisée. Et euh, Yoda, lorsqu'il est dans l'épisode 4, 5, 6 il n'est plus général. Il ne participe plus activement au combat dans le sens euh, vraiment institutionnel de la chose, donc il n'y a pas de raison qu'il ait une carte euh, rebelle. Voilà, je le dis euh, tout de suite pour calmer les ardeurs. Euh, C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas d'armée de, de, de Jabba, il y a des gens qui attendent l'armée de Jabba. Elle n'arrivera pas nécessairement parce que euh, une armée de Jabba, ce n'est pas une armée conventionnelle. Et Star Wars Légion, ça reste un jeu d'armée conventionnelle et lorsque Yoda quitte la République et passe dans l'épisode d'Agoba euh, 4, 5 et 6, il ne fait plus partie d'une armée conventionnelle. Donc, à ce jour, on n'a euh, que la carte euh, République et, euh, et on reste cohérent. Qu'est-ce que je fais Je la lis, tu la lis... Euh... Non mais moi, mes yeux ont brûlé, donc je ne peux même plus la voir, cette carte <rire> Comme je l'avais dit sur Instagram, euh, ils ont tout mis sur la carte. quoi. En une seule carte, ils ont tout mis. De ouais, ouais, ouais. 200 points quand même. Il les vaut, mais ça va être un vrai parti-pris de jeu. quoi. 200 ouais. points, c'est cher. 200 Alors, points, c'est-à-dire que tu ne mets pas d'autres héros avec. Hein. Voilà, c'est pas cher parce qu'il les vaut, mais c'est vraiment dire, bon ben bah, voilà, je joue que lui. Quoi. Déjà, ouais. euh, c'est important. 5 euh, et 4 au niveau de la vie et du moral, on va défendre en rouge. C'est normal, on est sur un Jedi. Il va transformer l'adrénaline en critique et en défense. Il va se déplacer que à un euh, comme Vador. <rire> Mon Dieu que c'est dur de se taire. Sabre laser de Yoda au corps à corps avec, attention, 4 dés rouges, impact 2, perforant 2. C'est du lourd. Et alors en plus de ça, on a la vague de force à distance 1-2. Avec 4 dés noirs, déflagration et suppressif. C'est un char, le type, quoi. Franchement, déjà, comme ça, à poil, sans avoir mis de cartes de, de, de, de, de, de, de la force, c'est un char. On va regarder les cartes de, de les, les, les mots-clés. On commence par l'action conseil. Choisissez euh, une autre unité de soldats alliés à portée 1-2. Elle peut effectuer une action gratuite. Euh, qui ne soit pas une action d'attaque, ok, par contre un truc absolument ignoble, c'est la maîtrise okay. de la tarou, euh, vous pouvez effectuer jusqu'à deux actions, deux actions d'attaque, et après avoir effectué une action, vous gagnez un pion d'esquive, après avoir défendu, vous gagnez un pion de visée, tant que vous défendez euh, contre une attaque à distance, euh, vous pouvez dépenser un pion d'esquive, l'attaquant subit une blessure pour chaque résultat adrénaline obtenu c'est juste ignoble bien entendu le jeune homme va être immunisé à perforant comme sensiblement tous les jedi et en plus de ça parce qu'il y en a pas assez remettez-en encore il a maîtrise de la force 2 et on voit qu'il a 3 slots de force que Grand maître de l'ordre Jedi. Hein. Et, et, et, et, euh, et euh, ce qu'il y a encore de plus ignoble derrière ça, c'est que, on ne pourra pas en parler aujourd'hui, mais on y en parlera j'espère très bientôt, il a les cartes d'ordre qui vont avec, qui sont encore plus ignobles que sa carte principale, mais attachons nous à parler de cette carte-là pour l'instant. Attention, euh, information importante, c'est un soldat, ça aura de l'importance plus tard. Toto, je te laisse rêver, vas-y, vends-nous. Euh, ce qui aurait pu être encore plus immonde, c'est qu'il soit un créature trooper. Ouais, ouais, ouais, ouais on est d'accord. Immonde créature verte, voilà comment on va l'appeler. Ouais. Euh, c'est Hulk, en fait. Ouais, c'est très belles oreilles, très, be très beau teint vert, bodybuildé à souhait. Haut comme trois pommes, c'est le grand schrumpf, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Il <rire> euh, y a beaucoup de choses à dire. Hein. Ouais, trop. Hein. Euh, c'est un peu, un, on va dire, un miroir, entre guillemets, de l'empereur. 5 mm -hmm. euh, points de vie, 4 de morale converti, critique converti en blocage. C'est sympa. Mouvement 1, il y a une canne quand même. Ouais. Les mots-clés... Nouveau mot-clé, euh, conseil, guidance en anglais. C'est euh, une horreur. Une horreur, ce mot-clé. Pourquoi Parce que euh, tu choisis une unité de troupes. Cette unité peut faire une action gratuite. Ouais. Donc ça peut être n'importe quoi. Sauf une attaque. Sauf une attaque. Mmh. Ça veut dire... Euh, Allez, je te, je te dispense des toutes petites recettes comme ça, mais les gens les verront très vite. Si je joue sur le scénario otage, mmh. si je suis à portée 2 de, de l'unité qui est otage, je vais pouvoir, pouvoir lui faire faire un mouvement gratos, donc la faire venir encore plus vite. Si je suis sur un scénario caisse, je peux dire à mon unité de prendre la caisse, mmh. ou s'il a la caisse, de venir se barrer pour la cacher. Mmh. Si je suis sur un vaporateur, je peux faire un mouvement pour coller mon unité au, au vaporateur, ou le faire euh, blesser. Rien que sur les objectifs, cette carte, elle est immonde. Ouais. Ça veut dire que je peux sélectionner une unité de troupes, lui faire un pion standby, lui faire un pion visé, lui faire un pion esquive, lui faire un déplacement. Euh... Bah ça pique, ça pique, ça pique. <rire> Éventuellement, je peux même faire débarquer une unité. Si jamais j'ai une unité dans une latte. Exact. Euh... Bon. Bah rien que ça, euh, petite larme les gars hein. Parce que là du coup en fait euh, ça va donner l'action euh, aux soldats et donc euh, on aura le droit de choisir les soldats qui sont dans le véhicule en fait. Ouais. Voilà. Bon pour l'instant on a dit hein, que pour les clones, euh, bah, on, a, euh, on a cette latte qui va pouvoir transporter. Euh, il, faut, il faudra voir. il faut rester à portée 1-2. Donc euh, c'est quand même assez chaud parce que la latte, elle, elle se déplace vite. Et euh, Yoda, pour l'instant, il se déplace, il se déplace euh, lentement. Voilà. Mmh. La maîtrise de la tarou, c'est juste, juste une tuerie. Alors, euh, je ne sais même pas par où prendre ce mot-clé, tellement il est... Ouais, tellement il est énorme. Ouais. Il est puissant. On avait bien aimé le barrage sur le AAT, mmh. le, le double canon laser. On va beaucoup apprécier le barrage sur Yoda, ouais. au corps à corps ou à distance. On peut imaginer un Yoda qui est planqué derrière une barricade, donc il va y avoir juste le haut des oreilles et le haut du crâne qui va dépasser. <rire> il peut, par exemple... Euh... Balancer euh, vague de force. C'est quand même 4 des noirs... Euh... Déflagration de couvert, est et es suppressif. Ouais, ouais, ouais. Si tu as une unité de clone derrière, tu peux fire support. Ouais. Donc tu passes de 4 dés noirs à 8 dés noirs, 6 dés blancs. Mmh. Tu vas gagner les mots-clés qui vont avec. Et oui, bah oui, euh, pff, quitte à autant qu'eux. Hein. <rire> euh, attention, euh, ça, marche au... ça marche à distance... Donc, si, as pas f... si tu fais tes deux actions de tir, tu peux faire un premier coup de force wave et un deuxième coup de force wave avec une deuxième unité qui fait fire support. Mmh, mmh. Donc là, si tu un truc à tuer, tu vas et il va finir le tour avec quatre pions suppression. Donc, est le... allez, hop. Ouais. Et si tu es au corps à corps, bah ma foi, euh, tu es sur une petite attaque qui va quand même faire 8 des noirs, perfo 4, impact 4. Et là... Tu découpes un char Bah Là, le char... Euh... <rire> <rire> <rire> Parce que là aussi, le, le seul est... moyen de survivre, c'est de rater un G de <rire> qui, qui rate ses G de d'attaque. <rire> ah bien sûr. Ouais. Euh, Est-ce que. Euh, bon, maîtrise de la force 2, ça va permettre d'utiliser, euh, de ressortir euh, des cartes, même si, euh, même si lui, euh, il sera livré euh, avec, euh, avec des, cartes, euh, des cartes de la force. On verra s'il y, y, euh, y a des nouveautés ou pas. Euh, mais euh, là, comme ça, avec ce qui existe déjà, tu lui mets quoi comme, comme carte de force euh, avec ces trois slots Alors, de base, euh, pousser de la force. Ouais. Parce que c'est quand même plutôt sympa. Tu peux imaginer un petit Force Guidance dessus pour, euh, pour donner des pions Adrénaline autour de toi. Mm -hmm. euh, tu peux donner un euh, vieil Russe de Jedi mm -hmm. pour filer des pions Suppression autour de toi. Mm -mm -mm -mm. Euh, non, tu peux imaginer plein de choses, plein plein de choses. Je, mon, mon, mon regard est un peu embué par, par d'autres choses, mais as plein d'idées qui peuvent te venir en tête, ouais. On fera un sarlac quand on quand on recevra euh, la figurine et euh, je, je me demande si on fera pas un sarlac que sur Yoda parce qu'il y a tellement de choses à faire, il y aura tellement de choses à faire à, à, avec lui que euh, euh, on pourra peut-être pas le mélanger avec, avec d'autres figurines. Alors, maintenant, la Alors question... Là tu le vois pas mais je suis solidement accroché à mon siège parce qu'avec Yoda en miroir entre guillemets il y a une autre unité séparatiste qui vient, c'est le on t'a a, montré le, la figurine tout à l'heure, c'est le super droïde tactique. Ouais. On a le droïde tactique qui est abusément abusé qui est sorti. Alors je n'ose même pas imaginer ce que sera le super droïde tactique. <rire> euh, je, je te dis, je lâche plus mon siège depuis que j'ai vu la figurine. Ouais, ah c'est clair, c'est clair. Là, il euh, y a un débat qui va peut-être se lancer sur, euh, sur, euh, sur les réseaux. Cheater ou pas Yoda ah, Sur la carte, juste comme ça, ça va. Ça va. <rire> ça va. Non, bon, c'est fort, c'est très très fort. Ce qui, ce qui permet de modérer un peu Yoda, c'est les 200 points, ça veut dire que tu pourras vraiment mettre... Ça sera des listes euh, buildées à 8 activations, 9 si tu mets euh, si équipes pas trop tes unités. Mmh, mmh. Donc tu n'es pas sur des grosses, euh, des grosses listes, par contre as, tu commences à avoir un nombre d'actions qui devient euh, phénoménal. Euh, parce que si tu fous des pions euh, stand-by sur tes unités, elles peuvent tirer deux fois, donc c'est comme si tu avais plus d'unités en fait. Mmh. Que, donc... Euh, Ouais, il faut faire gaffe. Euh, c'est une unité extrêmement létale et un super personnage de soutien. Parce que lui en lui-même, euh, ce n'est pas tout seul qui est fort, c'est dans l'armée. Donc, il très, une très bonne inclusion. C'est du clone, clone. du clone, une fois de plus. Hein, ah ouais, c'est vraiment la ouais. synergie clone. Maintenant, effectivement, euh, la méta en ce moment, c'est un max, un max d'activation. Alors certes, là, euh, on a plusieurs actions possibles. Euh, par activation, il faudra avoir euh, le nez pour bien, euh, euh, bien euh, définir qu'est-ce que je fais et dans quel ordre. Je pense que l'ordre d'activation et le choix des actions que je fais pour bénéficier, ben, par exemple, de conseils et tout ça, c est, c est, ça va être très important. Mais euh, étant donné qu'il coûte très cher, il va vous supprimer, euh, il va vous supprimer quelques activations par, euh, de par les points mmh. qu va, qu'il va, qui va consommer quoi, hein, dans la liste. Il en donne tellement aussi. Il ouais. y, y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est 4 en morale. Hein. Ah ouais. C'est-à-dire que la suppression, les gars, Ouais, ouais, ouais, ça arrivera jamais. Bon, En même temps, voilà, c'est le personnage qui euh, qui veut ça. C'est sûr. Euh, c'était euh, c'était normal. Tu vois autre chose euh, à dire Pour aujourd'hui. Euh, à part te dire que j'ai peur. Ouais. J'ai immensément peur de cette personne. Ouais, c'est vrai. Il <rire> y, y a un petit slot de commandement aussi qui va être sympa. Sûrement pour mettre un leader estimé pour pouvoir euh, faire gardienner les, les clones autour. Ouais. À moins qu'il ait autre chose qui lui permette de le protéger des touches, mais euh, on sait pas. Mais euh, ouais, tu... c'est que 5 points de vie, attention, hein. mmh. c'est que 5 points de vie, donc euh, ça reste hein, fragile. Le, Le... Ouais, t'as peur en tant, que... en tant que séparatiste, quoi, il tu... y a peut-être un... un début de renversement de, de règne qui se... Qui, se... qui se profile, ou, oh bah ou... ou alors, ou alors que... Yoda <rire> va rester plutôt anecdotique sur l'étape, c'est-à-dire qu'on est bien d'accord, hein. c'est assez, euh... il... il correspond au clone dans sa façon de jouer, mais il coûte tellement cher qu'il va un peu pénaliser la façon dont les clones ont pris l'habitude de jouer en multi-activation, euh, euh, transfert de pions, là, là on, va, on va perdre beaucoup de transferts de pions parce qu'on va perdre pas mal de troupes. Euh, lui il va pouvoir quand même euh, distribuer euh, des actions et, et des pions, mais euh, est-ce qu'il sera omnipotent et en capacité de faire tout ce que des troupes font Ça va changer euh, le profil. Alors peut-être c'est bien, ça va diversifier la façon de jouer les clones, oui. mais euh, ça peut déstabiliser dans un premier temps. Bon, ça reste un personnage qui va aimer les boules autour de lui, hein. Ouais. donc ouais, j'ai ouais. pas l'impression qu'on va, on va se retrouver... Euh... C'est pour ça que je te dis que la LAAT, ça va être un peu compliqué à jouer, hein. mmh. c'est comme ça que je la vois, mmh. pour les clones en tout cas. Mais euh, ça... Je sais pas, il faut voir, voir s'il y a des listes sympas qui sortent avec une Padmé, la, la Padmé Yoda, ça peut être très très fort. Euh, Padmé qui donne ses, ses pions à porter euh, ouais. 2, ouais, ouais. si Yoda lui permet de lui donner un deuxième pion stand-by, euh, euh... enfin tu utilises un pion stand-by de Padmé et Yoda te permet d'en gagner un deuxième, euh, bah c'est comme si tu avais virtuellement deux unités en plus hein, mm. deux capacités un, deux unités qui tirent en plus mm. euh, faut voir faut voir il y a le Yoda R2 aussi qui peut être sympa en restant sur des niveaux en nombre d'unités sympa mm. d'accord euh, ouais. mais en effet tu, tu, tu es sur un personnage qui va vraiment euh, qui, qui va demander au clone de se réinventer hein, ouais, clairement ouais c'est ça mais en tout cas je te remercie beaucoup pour avoir pris le temps de survoler un peu dans l'urgence euh, euh, ces cartes et puis, euh, et puis ces annonces euh, de, de AMG. Euh, N'oubliez pas euh, les amis que vous allez pouvoir retrouver toutes les cartes qu'on a présentées là en français euh, sur, le, sur le Tipeee euh, de Pierrot TV. N'oubliez pas aussi euh, le partenariat avec qui commence si vous avez envie de euh, vous commander votre Calus ou votre Lando. On a fait des vidéos de présentation qui m'ont l'air... Enfin, on a fait des, des unboxings euh, qui m'ont l'air assez, euh, assez intéressants puisqu'on ne fait pas que de l'unboxing. On, on avait travaillé deux, trois explications de tricks euh, avec Toto en amont que vous avez eu par mon truchement, comme dirait notre ami euh, le Président de la République. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Euh, et puis, ben, avec le code promo Pierrot, euh, vous avez ces boîtes-là à 11,25€. Euh, 11, euh, donc, euh, donc, voilà, il ne faut pas s'en priver. Merci Toto, rendez-vous très très très bientôt pour, euh, pour le prochain Sarlacc, où on parlera de, de Lando et, et, et de Calus. Bien entendu, on va suivre toutes les sorties d'AMG, et puis au fur et à mesure que ben, les nouveautés comme ça vont s'annoncer, on refera peut-être des petites vidéos à Punch pour, pour, vous, voilà, pour vous rapporter un peu nos sensations et nos avis. En tout cas, on a très très très envie de pouvoir, dès que possible, vous parler des pips de Yoda qui sont... Qui sont <rire> qui sont horribles. Merci à toi, Toto. À très bientôt. Moi J'ai qu'un mot à dire. 8 hein. ouais. des rouges, père Focat. Allez, voilà. salut les gars. <rire> à très bientôt. Ciao. Salut.